Chez Numigi, la formation, c'est une partie intégrante de notre métier, parce que euh, la réussite d'un projet d'intégration euh, chez des clients passe par la formation. Si les utilisateurs sont bien formés, ensuite, bien, il y a une meilleure adhérence au changement. Donc, les gens vont être capables d'utiliser le logiciel et donc, on s'en va vers un succès. Notre catalogue interentreprise offert sur notre site web s'adresse à deux types de clientèle, autant les gens qui utilisent déjà euh, la suite d'applications Odoo ou des gens qui sont à la recherche euh, d'un logiciel et qui veulent en fait un peu mieux comprendre comment fonctionne Odoo et savoir si ça pourrait convenir à leurs besoins. Donc, on couvre dans ce catalogue-là euh, tous les processus d'une entreprise. Ça peut passer par les RH, euh, la gestion d'inventaire, les achats, les ventes, la comptabilité, euh, la gestion de la fabrication, le e-commerce, euh, la gestion d'événements. Donc, on couvre vraiment tous les aspects dans nos locaux de Longueuil et de Québec. Les formations sont remboursables auprès du gouvernement. Et donc, les gens peuvent s'inscrire euh, très facilement en allant sur le site Web. On rentre nos coordonnées et ensuite on peut faire le paiement en ligne par carte de crédit. Et voilà, c'est fait et ensuite on se présente à la formation.